Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, toi qui m'écoute, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a un esprit créatif, tu es quelqu'un qui adore la technologie internet, tu es quelqu'un qui veut vendre son talent au monde entier, faire découvrir au monde entier ce que tu sais faire, mais tu ne sais pas comment y arriver, tu ne sais pas comment démontrer tes talents d'artiste, tes talents de designer, tes talents de, de peintre au monde. Alors, cette vidéo elle est pour toi. Alors, je vais te donner un petit secret qui va te montrer comment tu peux te vendre au monde entier grâce à la technologie blockchain. Mais alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais t'inviter à t'abonner. N'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ok, tout d'abord, je vais t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de livres pour que je te donne une, une, une astuce qui va te booster et te dire comment tu pourras, n'est-ce pas, te vendre au monde entier grâce à la technologie blockchain. Avant de commencer, je tiens à rappeler Olga Mbani n'est pas conseiller financier. Je suis juste là pour vous donner des informations pour vous donner euh, tout ce que je donne, à titre d'informations, de formation, de training, pour aider les uns les autres dans tout ce qui est euh, investissement passif. Et je vous invite toujours, je vais vous inviter chacun de vous à toujours faire vos propres recherches. Sachez que pour être un bon investisseur, il faut être formé. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. Moi aussi, avant de vous partager une information, je prends la peine de faire mes recherches. Je prends la peine de payer aussi des formations pouvoir être avisé et venir vous partager à vous qui n'avez pas assez de moyens aussi de ou à l'air vous n'avez pas assez de moyens vous n'avez pas assez de temps d'aller vous asseoir sur les bancs d'aller vous asseoir de prendre du temps pour vous former pour vous spécialiser moi je suis là pour vous partager mes connaissances gratuitement donc faites toujours vos propres recherches c'est très important je ne suis pas responsable en cas de c'est très important et aussi il est très important de savoir n'investir que si vous êtes capable d'accepter de peine. Vraiment, c'est la première règle de l'investissement. Peu importe qu'elle soit en ligne ou pas, c'est comme ça. Il faut travailler votre mindset. Alors, comme je le disais tantôt, il est possible pour vous les artistes de pouvoir vendre votre talent au monde entier grâce à la technologie blockchain à travers les NFT non-fongibles donc, les non-fongible tokens, ce sont des tokens qui sont euh, construits au-dessus de la blockchain et qui ne sont pas interchangeables. Et c'est une technologie très intéressante pour tous les artistes. Vous les peintres, vous les designers, vous voulez euh, sauvegarder votre œuvre, euh, vous voulez vendre vos œuvres au monde entier. Vous voulez pouvoir euh, recevoir vos droits d'auteur. Si quelqu'un utilise vos œuvres, ce qui est tout à fait normal. Je prends un exemple aujourd'hui, euh, nous sommes aujourd'hui, si j'achète un tableau ou j'achète un livre par exemple, et que je n'ai pas pris la peine d'aller euh, sécuriser mon livre au niveau de la propriété intellectuelle qui est pays, d'aller euh, sécuriser mon œuvre, sécuriser ce que j'ai sorti, qu'est-ce qui se passe Si quelqu'un d'autre copie cela et va le faire à ma place, eh bien j'aurais perdu Or, si vous prenez la peine de sécuriser votre œuvre, par exemple les artistes, et les droits d'auteur et tout le reste, vous allez remarquer quand vous utilisez une musique en fond sonore sur vos vidéos ou bien sur Facebook, Facebook va directement signaler atteinte aux droits d'auteur. Donc, c'est soit vous voulez que la vidéo soit diffusée, vous allez payer les droits d'auteur, soit vous supprimez simplement votre vidéo, votre vidéo va passer sans un son en fond sonore parce que vous avez atteint, vous avez fait une atteinte aux droits d'auteur. Aujourd'hui, les NFT vous permettent directement de gagner, de, de vivre grâce à vos créations, grâce à vos œuvres. C'est-à-dire quoi Tu es un artiste, tu es un peintre, tu es un designer, c'est-à-dire quand tu t'assois derrière, tu sais pas tu crées quelque chose là et après tu voudrais que si quelqu'un l'utilise, que tu reçoives directement des intérêts de ça. Toi-même, tu peux le vendre au monde entier, mais tous ceux-là qui l'achèteront et qui le revendront, sachez que vous aurez un pourcentage automatiquement, peu importe à quelle partie du globe ça sera vendu, à travers la blockchain, vous qui avez créé euh, ce NFT, sachez que vous aurez toujours des dividendes en vie, à vie, sur ce NFT-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez les léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, à je sais pas. Euh, voilà, c'est très intéressant et c'est vraiment une opportunité formidable pour tous les artistes, pour tous ceux-là qui ont un talent. Donc, toi qui as un talent, toi qui veux vendre ton talent, tu ne sais même pas comment t'y prendre pour vendre ton talent. Alors, cette vidéo, elle est pour toi. Je t'inviterai simplement à nous contacter au, au numéro en description de la vidéo pour vous préparer aux séminaires et formations à venir qui vont vous montrer comment gagner votre vie grâce à votre talent, comment vendre votre talent au monde entier au travers de la blockchain. Et oui, Internet, ça nous garde encore plus de surprises qu'on en qu qu qu pourra même deviner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo t'a boosté et de te faire comprendre que tu peux te vendre au monde entier. Tu peux vendre tes projets au monde entier. Et oui, donc je vais t'inviter à partager, à liker. Laisse-moi un commentaire. Ça me fera plaisir de te lire ou de te répondre en commentaire. Mais dis quelque chose. Surtout, partage. Parce que nous tous africains, nous tous qui sommes à, à la recherche des revenus passifs, on en a besoin donc, partagez comme moi aussi, je vous le partage gratuitement. Partagez gratuitement cette vidéo à vos amis, à vos groupes, à vos membres de famille. Bref, cher cher share. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao